Les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un, Un seul, seul choix, c'est le Dalengalo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques,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 voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, chers militants et sympathisants de l'UFDG, monsieur le président et, et les, les vice-présidents, vice madame euh, Diallo, madame Ba Adyamaïmouna, euh, mesdames et messieurs, militants et sympathisants, encore une fois, bonsoir. Aujourd'hui, samedi 27 mars 2020, T1, donc, euh, nous sommes à notre deuxième Assemblée Générale virtuelle pour le grand bonheur de tous les militants et sympathisants de l'UFDG, euh, où qu'ils soient à travers le monde. Donc, aujourd'hui, euh, nous aurons respectivement pour euh, les interventions, pour l'animation de la présente Assemblée Générale, euh, M. Ali Mano, qui représente la coordination des militants forestiers de l'UFDG. Ensuite, ce sera le tour de M. Mamadou Siré Diallo, coordinateur des, des Jeunes de l'Axe. Et puis, on aura l'invité spécial, M. Bobakar Sidi Diallo, coordinateur des 14 fédérations de l'UFDG de l'Amérique du Nord. Puis, Mme Ba Adjamaïmouna, non, bien avant, bien avant. Euh, Nadia Naman, chef de cabinet de M. le Président de l'UFDG. Puis, Mme Ba Adjamaïmouna Diallo, euh, l'épouse du premier vice-président, M. Shérif Ba, détenu politique, et ensuite Dr Fode Oussou vice-président chargé des affaires politiques et euh, sociales, et puis le président élu de la République de Guinée, M. Selouda Ndiallo. de la coordination des euh, militants issus de la Guinée forestière à l'UFDG. Vion, Koumbala, c'est Ponya, Yimania, Tongonia, Fonyania, Duchosoy, Aniani, Fula, Lende, Gégéduleni, Misso Ania, Chosoy Tchelenti, Seuye Chouanya'e son Bendo Mungya'a soyez assez Pempen Batanantou De Oonanyani' Suye assez Pempen Meintimi Ma Chien Kala' Ve Chien Do E lolo A jipen kisino' Oumadil Vwana Volo Kumba Volo Siya Volo Yalo' A ve Chien Do Chien Do Kale'e En chwana tyo la khulile nyedindo ne chole nyeyando jobalo do dononte nyeyalo lundo mame chona bale mole nyinte ne chona bale donc eh ndicho nyetaso pimping o soyi che nkare yemi ni dindo le toujours me continue bale afa ichi nkawa be chome ke dia na ba o taso ba fana ma cho na cho mahoma kalu Pesio vous Cela, Mapya devons m'acquitter maintenant. Cela nous a, ma mère va, Ma toi yambaydan. Cela nous ma, yambayang. Cela ma, toi faire ha volont, volontangya, volontang la moyenu, ma mape n'importe. Ha ou, ma, bandeau assemblé yana, change l'enti, monnaie tu avances et quand je a les Donc, peloncho, donc, tellement à m'amener à m'aller. C'est parce que même toi, par ailleurs, par ailleurs, tu as mais Et quand tu as tout casé, tu as tout casé. Tu as tout casé. Tu as tout casé. Tu as tout casé. Tu voilà, a ça voilà, on a tout Le voilà, on a Donc, que que que Ma cote sais pas si vous la colocamo pompe donc mais do vous avez un pompe-pompe, vous avez ma pompe pompe pompe pompe pompe Yolo pompe Yolo pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe mais on a dit, mais, ma soeur, comme ça, tu as droit Donc, mi devons aller, ma devons aller, nous devons aller, nous devons kumba, virou, choali, eh, virou, Donc, nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller, nous devons mandabe, nous ni, mandabe, pu nous je l'offre toujours entendu, nous avons je nous avons entendu, nous avons entendu, nous avons entendu, nous avons entendu, nous avons à la Guinée je nous avons entendu, la guinée entendu, nous avons entendu, la guinée entendu, nous avons entendu, nous avons entendu, nous la on a on Don, midumu niya, manchonungo peloncho, midumu manda, mavana, vana, ndabia, yemana, pombwana, fonyana, tongo anandabia, ma akini kinu onenecho, minjwanda mbala vila vili. Midumu mandaha, ma akini mamanda, pasenangu kuindai ito nune. Don, midumu niya, onenecho, fulakuma, volosia, baipa sa oso landang, lana nyo, ani, ani, midumu niya ni, ma, kinu minchonungo peloncho. Wazani yacho wa oso yu, ino balali. Don, voilà, de l'abdélé, et et Merci vraiment, ce fut très éloquent et donc euh, il s'agit globalement, pour ceux qui ne comprennent pas donc, le quissier, de la cherté de la vie et à laquelle se greffe aujourd'hui le déguerpissement avec un caractère totalement inhumain que le gouvernement est en train d'infliger aux donc, pauvres populations meurtries par la pauvreté depuis pratiquement plus de dix ans. Et la possible augmentation du prix euh, des hydrocarbures et l'annonce des mois durs par euh, le Premier ministre de M. Alpha. Condé, M. Euh, Kassouri Fofana. Et donc, euh, le peuple pour Ali Manon ne peut pas continuer à payer les conséquences de la mauvaise gouvernance de monsieur Alpha Condé depuis dix ans. Il a également rajouté que la situation des détenus politiques aujourd'hui, elle préoccupe, elle doit préoccuper tout le monde. Il a rappelé la déclaration de donc, la commissaire euh, euh, des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet, qui récemment a dénoncé de manière fracassante la situation des détenus politiques. En Guinée, quand on sait que M. Alpha Condé a déclaré qu'il n'y a pas d'homme politique euh, en prison et par conséquent, il n'y a pas de détenu politique. Nous savons tous si c'est vrai ou faux. Donc, alors, je donne la parole à euh, Siré Diallo, Mamadou Sire Diallo, coordinateur des mouvements euh, plutôt des jeunes de l'Axe. Mais bien avant, je me rectifie. Docteur Fode Oussou Fofana, bien-aimé euh, spectateurs et téléspectateurs de euh, cette euh, Assemblée Générale Virtuelle. Docteur Fode Oussou Fofana n'est pas vice-président chargé des affaires politiques, mais plutôt chargé des affaires juridiques et sociales de l'UFDG. Euh, Sidi Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, cher Président. Euh, avant de commencer, je vais envoyer le salut Spartiate. Hou, hou, hou, hou, hou. OK. Là, c'est pour vous faire comprendre et faire un petit rappel de ce qui, qui s'est passé. Vous n'êtes pas sans le savoir, chers compatriotes, chers Guinéens, que dès le lendemain du 18 octobre 2020, quand le pouvoir Alpha Condé et son gouvernement ont compris qu'ils ont perdu les élections dans les urnes. Ils ont nettoyé le fond de nos caisses pour le mettre à la disposition de l'armée en vue de s'accaparer du pouvoir, l'usurper et le retirer dans les mains de celui qui a été élu par le vaillant peuple de Guinée. Et dès ce lendemain, quand le coup a marché avec l'armée, l'armée a pris l'argent au lieu d'être républicain, et s'est mis à la disposition de M. Alpha Condé et tous les membres de son gouvernement, ils se sont dit « bon, les revenus pour faire comprendre au peuple de Guinée que nous avons compris, ils ne sont plus pour nous, ils ne sont plus avec nous, ils n'ont pas voté pour nous, donc il faut, il faut nous venger et leur faire comprendre que c'est nous maintenant les chefs ». Et pour cela, ils ont automatiquement commencé à nous rendre la vie très difficile. Très cher, en fermant d'abord les frontières, faire perdre nos agriculteurs, mais aussi bloquer le peu de darrêt de consommation que nous recevions de, des pays frontaliers. Mais malgré tout, nous avons résisté. Nous avons résisté, vous le savez, dès le lendemain. Dès le lendemain, avec la plus grande technologie, nos responsables politiques ont mis à la disposition du monde entier nos résultats, avec les plus grandes preuves. Mais, du fait que c'est l'argent qui parle, c'est les nerfs de la guerre, les fonds de caisse étant détenus par Alpha Condé, il n'a pas seulement mis la même, la même mise sur l'armée, mais aussi les institutions, et les institutions de la République, et la Cour constitutionnelle, la CENI et tous les autres. Mais malgré ça, nous avons continué à résister. Vous n'êtes pas sans le savoir, chers compatriotes, que il y a un bon temps... C'est-à-dire qu'il y a deux ans, le premier ministre chef de gouvernement du gouvernement d'Alpha Condé nous avait promis que dans deux ans, nous allons dépasser la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il est très déplorable de le dire qu'à date et à jour, c'est la même personne qui est sortie il y a deux ans pour nous dire que dans deux ans, nous allons rivaliser la Côte d'Ivoire, qui est sortie nous dire d'être prêt à vivre les plus, la plus grande cherté de vie dans les mois à venir. Vous savez pourquoi À la suite, c'est le président de la République qui sort pour dire que prochainement, même la vendeuse de piment doit payer les taxes. Mais qui d'entre vous a une vision sur les taxes de l'ARPT Qui d'entre vous a, les visions, a une vision sur les taxes minières Personne, personne de nous ne connaisse où vont nos recettes alors que la pauvre vendeuse du piment est en train de payer ses taxes, on nous demande encore de, de, de payer les taxes. Vous savez pourquoi Comme le disait notre cher président, c'est parce qu'il continue, et ça continue, à vivre dans ce pays la course illicite à l'enrichissement. Voici la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on, on, on est en train de nous faire payer la malgouvernance. Mais malheureusement... Si au moins cette malgouvernance que nous sommes en train de payer, était rec... ces, ces recettes étaient récoltées et mises à la disposition du peuple de Guinée en les distribuant équitablement en fonction des besoins de la République, ça allait être mieux. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Comme l'a dit notre cher président, ils sont en train de les empocher, de, les, de, se, de se les partager. Et c'est ce qui fait mal. Mais ils pensent que nous allons abdiquer. Non, nous ne le ferons jamais. Jamais nous n'abdiquerons. Je vais me limiter là. En vous disant merci et merci de vous préparer à répondre lorsque la, eh, la direction nationale de l'UFDG le demandera. Et la direction nationale de l'UFDG et les membres de l'ANAD et les, les partis alliés qui se sont battus pour élure glorieusement, vérit, véritablement et véridiquement le président El l'HC Luda Lendialo, dans les urnes au soir du 18 octobre. Encore une fois, merci. Ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou. Bravo. Bravo. Merci euh, Mamadou Siri Diallo. Voilà, vous comprenez, c'est une jeunesse très engagée, très dévouée pour la cause euh, non seulement de l'UFDG, mais de la République. Très écœurée par ce que nous fait vivre, ce que nous fait subir le régime Alpha Condé. A présent, nous recevons l'invité spécial de cette assemblée générale. Il s'agit de Mamadou Sidi Diallo. Coordinateur des 14 fédérations UFDG de l'Amérique du Nord.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 par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire, assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. En seul, seul choix. choix. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, au nom des 14 fédérations de l'IFTG de la Métrie-Nord, euh, je vous salue avec déférence et félicite la direction nationale ainsi que la coordination de la cellule de communication de l'IFTG pour tout le travail abattu dans le contexte difficile et contraignant pour notre parti. Chers militaires et sympathisants de l'IFTG, où que vous soyez dans le monde, je vous salue et j'exhorte à plus de détermination pour la poursuite du combat jusqu'à l'atteinte de nos objectifs. Euh, Chers Guinéens, je m'incline pieusement devant la mémoire. Euh, de nos martyrs assassinés par le régime Alpha Condé. Euh, ma pensée va envers les militants euh, sympathisants responsables de l'IFTG et de l'ANAD, euh, illégalement détenus par son En effet, il est de notre devoir impérieux de libérer la Guinée de l'imposture et du décret de la délinquance d'État jamais atteint dans notre pays. Et il y a peu de temps, Alpha Condé et son Premier ministre disaient au Guinéens que la Guinée est un pays avec une économie solide, un taux de croissance de 5,5%, une capacité de mobilisation des ressources internes jamais égales depuis l'indépendance. Il s'est fixé du coup pour objectif la redistribution des recherches au peuple, et par la même occasion, dépasser la Côte d'Ivoire et le Sénégal. De nos jours, les réalités rattrapent ceux qui ont pris le vilain plaisir à diriger le mensonge et la super série en mode, mode de gouvernance. La guerre ouverte. Déclarer aux opérateurs économiques de la plupart sont humiliés, euh, tortillés, maltraités et des biens détruits parce qu'ils sont euh, proches de l'opposition, notamment de l'IFDG, affecte dangereusement euh, la création des richesses au niveau, au niveau interne. Euh, la fermeture injustifiée des frontières a contribué à appauvrir euh, euh, les Guinéens et des centaines de milliers de nos compatriotes. Le tout couronné par le dégapissement inhumain euh, et inopportun, euh, malgré la crise sanitaire sévissant de plein fouet, qui plonge le, du coup le pays entier dans la précarité. À la où vont les choses, on est tenté de croire qu'il y a un plan. Concerter au plus haut niveau de l'appareil étatique pour appauvrir le Guinée et les maintenir dans la précarité pour mieux les contrôler. Les caisses de l'État sont, sont, sont totalement vides. Euh, tout le monde s'inquiète peu. Les responsables de la situation sont connus de tout le monde. Où sont partis et qui ne connaît pas des 20 millions d'euros détournés euh, par un ministre? Qui mm -hmm. ne se rappelle pas des 700 millions de Rio Tinto qui ont été euh, détournés, euh, lapidés? Euh, qui ne se rappelle pas de la corruption des détournements, de l'office guinéen des chargeurs. Laissez-moi vous dire euh, ce clan euh, d'affaires ne s'est venu ici que pour charicière. Il appartient aux Guinéens de se libérer euh, de tous ces imposteurs qui ont pris le pouvoir de force sans jamais l'exercer pour le bonheur de nos concitoyens Les caisses de l'État sont vides, l'inflation inflation de 10,7%. Le système financier est fébrile. La situation économique est catastrophique. Le régime fait usage des bons du trésor. Pour le mois de février seulement, Alpha Condé et son clan ont emprunté plus de 1000 milliards de francs guinéens. Donc, pour préparer nos esprits à une douleur euh, euh, supplémentaire, Kassori Fofana a invité les Guinéens euh, à, se, à se tenir euh, prêts. Ils veulent augmenter le prix du carburant et du coup, euh, permettre une hausse de généralisée des prix de dare, euh, des de darés de, de, de première nécessité. Les Guinéens doivent refuser de payer, euh, de payer euh, les conséquences de la mauvaise gouvernance et de la corruption des affaires sur pouvoir. Le livre d'essence doit être vendu à 5 000 francs autrement. Les Guinéens doivent euh, s'opposer à l'augmentation du prix du livre d'essence autrement. Je remercie et félicite toutes les structures du parti, les sections, les fédérations, les coordinations hybrides Europe, Afrique et Amérique. Euh, les membres du bureau éducatif national, les membres du, du conseil politique, la chef de cabinet, le coordinateur chargé des structures du parti à l'étranger, euh, les vice-présidents. Euh, J'aimerais rassurer le président de la Guinée. Euh, c'est le Danangalo, c'est l'idée pour les intimes. Sous, que, sous, sur ce que nous A nous triompherons. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Guinée.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 routes, ponts, chemins de fer, de port, aéroports. Développer les techniques les et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de, de, de, de, de toutes, toutes les industries de les modernes et pour et assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer lui, la transformation et la valorisation de, de nos ressources minières en Guinée. Avant Un de continuer, nous allons recevoir Nadia Naman, chef de cabinet de M. le Président. Alors, nous vous communiquons un numéro WhatsApp, c'est donc euh, le 00224 657 81 59 45, 657 81 59 45. Vous pouvez poser vos questions à votre cher président, à notre cher président. Les questions, nous lui transmettrons certaines, bien évidemment pas toutes, il voudra bien, euh, auxquelles il voudra bien répondre lorsqu'il prendra la parole. C'est dire que l'UFDG, donc euh, cette assemblée virtuelle, nous l'avons voulu interactive avec vous, chers militants et sympathisants. Je répète donc le numéro 657-81-5945. Posez vos questions. C'est maintenant, avant que euh, le président Sébdalé ne prenne la parole. Nous recevons Nadia Naman. Je vais faire lecture de la question posée par Jean-Yves Lecomte, sénateur des Français établi hors de France, sur le respect par les autorités de la Guinée des règles qui prévalent dans un état de droit. Ces derniers jours en Guinée, l'un des chefs de l'opposition démocratique a été transféré de prison vers un hôpital du fait d'une dégradation de son état de santé provoquée par ses conditions de détention. Il s'agit de M. Ibrahim Asherifba. Vice-président de l'un des principaux partis de l'opposition, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG. Dans le même temps, le président de ce parti, Selou Dalin Diallo, s'est vu empêcher de se rendre à Abidjan, aux obsèques du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, où il était invité en sa qualité de vice-président de l'international libéral. À cette occasion, son passeport lui a été retiré sans notification d'une raison légale. C'est dans ce contexte que j'ai souhaité poser la question suivante au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, question qui prolonge celle que j'avais posée en début d'année et à laquelle le ministre m'avait répondu avec franchise et fermeté. Je cite, « M. Jean-Yves Lecomte attire l'attention de Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la façon dont il entend subordonner les moyens engagés au titre de la coopération sécuritaire en Guinée, au respect par les autorités de ce pays des règles qui prévalent dans un état respectueux des libertés publiques et du bon fonctionnement de sa justice. » En effet, malgré de nombreuses alertes dont certaines que lui-même a portées dernièrement, la situation dans ce pays ne s'améliore pas. Alors que des dizaines de manifestants ont été tués et des centaines blessés, l'impunité demeure la règle, ouvrant la voie à la répétition de ces réponses violentes à toute forme d'opposition au régime. Selon une liste nominative, Établis par des avocats représentant les, des opposants, 167 militants ou sympathisants de mouvements civiques, de partis politiques de l'opposition, sont actuellement détenus à la maison centrale de Conakry. De même que les journalistes qui couvraient ces manifestations et qui sont détenus pour cette raison. Ils font partie de ces quelques 350 à 400 personnes du même profil qui seraient détenues dans l'ensemble du pays, selon cette même liste présentée comme non exhaustive. Les opposants emprisonnés risquent les vi leur vie. Pardon. Ainsi, en deux mois, quatre personnes dont trois militants ou sympathisants de l'UFDG sont mortes. Pendant leur détention provisoire à la prison centrale de Conakry, la capitale, elles ont été arrêtées dans le cadre de la contestation du référendum constitutionnel et des résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Aucune enquête n'a été engagée pour faire la lumière sur les circonstances de leur décès. Interpellée par Amnesty International, la délégation de l'Union Européenne en Guinée a confirmé l'implication de la brigade de recherche et d'intervention guinéenne dans des missions visant des opposants politiques. Cette brigade a bénéficié de l'appui de l'Union Européenne dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité PARS. Ce programme a rendu possible la création et l'opérationnalisation de la division d'appui opérationnel DAO dont l'abri est l'une des trois sections. Cet appui a permis l'acquisition d'équipements mais également l'organisation de formations, y compris à la surveillance et au renseignement. Dans le contexte de répression et compte tenu des responsabilités de l'abri, l'Union européenne a indiqué avoir suspendu des activités déjà prévues dans le cadre de cette coopération. Dans ce contexte, affirme le sénateur Jean-Yves Lecomte, où la coopération sécuritaire avec la Guinée présente le risque que les moyens engagés contribuent encore à des violations des droits humains, il souhaite connaître l'état des coopérations en cours dans le domaine de la sécurité entre la France et la Guinée, que celles-ci soutiennent dans un cadre européen ou bilatéral. Plus largement, le sénateur souhaite connaître l'état et l'ampleur des projets de coopération envisagés. Enfin, il souhaite savoir si des mesures ont été prises pour garantir que ces coopérations n'alimentent pas, sous de nouvelles formes, la répression des opposants ou, à défaut, pour les suspendre si ces garanties ne sont pas obtenues. Cette question, faut-il le rappeler, a été publiée au journal officiel français le 25 mars. Il sied de rappeler la réaction de la communauté internationale et de madame la haute commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, madame Michelle Bachelet, qui déplorait récemment le sort réservé aux opposants politiques, déclarant devant le Conseil des droits de l'homme réuni à Genève, je cite, que l'arrestation et la détention de membres de l'opposition et d'activistes de la société civile sous de fausses accusations d'attente à la sécurité intérieure de l'état sapent gravement les fondements de la gouvernance démocratique madame bachelet demande au gouvernement guinéen de libérer toutes les personnes détenues pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression de réunions pacifique et de participation et de garantir des procès équitables aux personnes accusées d'infractions pénales, Militants et sympathisants de l'UFDG, mes chers compatriotes, le monde n'est pas tout à fait indifférent aux exactions violations et abus de droits que nous subissons. Si le pouvoir a le sentiment que face à ces excès et ces dérives dictatoriales, nous, nous, nous optons pour une démission collective, il persistera dans sa dynamique d'oppression et de répression. Si au contraire, chers militants et sympathisants, nous ne montrons aucun signe de fléchissement, aucun signe de, de résignation, aucun signe de capitulation, si au contraire, nous maintenons notre détermination intacte en continuant D'utiliser toutes les voies du droit et de la résistance pacifique, il ne tiendra pas face à la force que nous constituerons et à l'unité que nous afficherons. Notre indignation et notre dénonciation de l'injustice et de l'arbitraire susciteront, j'en suis intimement convaincu, des engagements individuels et collectifs qui ne manqueront pas de Transformer en profondeur notre chère Guinée. Alors, comme nous exhortait Stéphane Essel il y a quelques années, indignez-vous, indignez-nous, car l'indignation est le ferment de l'esprit de résistance. Je vous remercie. Instaurer un système de gouvernance et politique. Et nous remercions euh, au passage la Fédération. Euh, Ratoma 3 avec euh, le jeune fédéral Selou qui euh, a, a aidé plutôt ses militants et sympathisants à suivre en direct cette assemblée nous recevons des images de Coloma primo secteur Rail euh, également du secteur Ndantari. Euh, alors beaucoup de familles en ce moment sont en train de regarder nous apprendons euh, la présente assemblée générale à travers des Smart TV dans leur salon alors, nous leur félicitons et nous encourageons tous les autres à le faire. Des messages nous parviennent, des recommandations de... Militants et sympathisants à travers le monde, alors ils souhaitent que les intervenants enlèvent le masque. Comprenez, nous sommes en période de Covid-19. Je suis à bonne distance de tout le monde, mais les autres, ils ne peuvent pas se le permettre. Alors, chers militants et sympathisants, vous qui souhaitez que nous enlevions les masques, permettez donc qu'ils les gardent parce que c'est important. Quand nous nous aimons et que nous aimons des gens, il faut les protéger, il faut que l'on se protège nous-mêmes. Alors, nous allons recevoir Mme Ba Adja Maïmouna Diallo. Je rappelle, elle est l'épouse de M. Sherif Ba, vice-président chargé de la communication et des affaires extérieures, des relations extérieures de l'UFDG actuellement en prison. Et elle est également, elle est également vice-présidente du Conseil national des femmes. Ah oui, j'oubliais, comprenez donc euh, nous avons toute la sympathie pour nos, nos, nos collaborateurs, nos responsables qui sont en prison. Et la situation nous écœure telle qu'on oublie l'essentiel pour, pour eux, parce que c'est essentiel. Excellences, Monsieur le Président Elaj Mamadou Seloudal Ndiallou, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau exécutif, Mesdames et Messieurs les secrétaires fédéraux de toutes les fédérations du parti, Chères militantes et militants de notre grand parti, j'ai l'honneur et le grand plaisir de prendre la parole ici devant notre auguste assemblée au nom de toutes les femmes de notre grand parti. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer et vous souhaiter une très bonne santé en cette période de pandémie de Covid-19. Chères militantes et militants, je ne vous apprends rien de nouveau en vous disant que les temps sont difficiles. Surtout pour vous les femmes qui vous occupez des ménages, de l'école et de soins des enfants. Nous, nous savons toutes que le panier de la ménagère est devenu presque impossible à garnir à cause de l'inflation galopante dont tous les Guinéens sont victimes aujourd'hui. Non content de ça, le gouvernement nous promet des temps encore plus difficiles, notamment par l'augmentation prochaine du prix de carburant à la pompe. Non, ce n'est pas à nous de supporter le coût de la malgouvernance de ce régime. Nous devons refuser de supporter cela sans adopter la protestation la plus appropriée à la situation On nous a promis une prospérité partagée Au lieu de cela on nous impose une pauvreté généralisée encore jamais connue par le peuple martyr de Guinée Et malheureusement les femmes sont encore en première ligne de cette souffrance quotidienne Nous savons encore nous a promis une césarienne gratuite. Mais elle est encore payante et de nombreuses femmes meurent encore en donnant la vie. Dans notre pays, château d'eau de l'Afrique occidentale, la fête de l'eau récemment célébrée a montré que les femmes dans nos villes et nos villages continuent encore à obtenir de l'eau dans les forages là où il y en a car les robinets sont toujours secs. Dans cette situation difficile, rien n'est fait du côté des gouvernants pour aplanir et décrisper la situation. Chères militantes et militants, des opposants qui sont nos maris, nos frères et nos enfants croupissent injustement en prison dans des conditions très difficiles mon mari par exemple dont la santé est fortement dégradée avec près de 5 mois de détention dans des conditions intenables mérite aujourd'hui un traitement approprié après évacuation sanitaire ses compagnons et les centaines de détenus politiques doivent simplement être libérés D'ailleurs, comme l'ont fait certains pays, les prisonniers sont simplement libérés puisque la pandémie du Covid-19 a commencé à faire des ravages dans les lieux de détention. Or, dans notre pays, il y a déjà quatre morts en détention. En plus, plus de la moitié des détenus est atteinte de la pandémie et le pouvoir reste toujours indifférent. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous informer qu'une pétition a été lancée par des militants et sympathisants de notre parti résidant à l'extérieur, à l'étranger, qui en appelle à la libération de tous les prisonniers politiques. Je demande donc à tout le monde de participer à la signature et au partage de ce document important pour nous permettre d'atteindre un million de signatures. Ainsi, ça va être un autre moyen de pression sur le pouvoir. Chères militantes et militants, rassurez-vous que tout ce qui est demandé est conforme à la loi. Le message que je peux lancer aux femmes, c'est de toujours rester mobilisées et d'être convaincues qu'il n'y a pas de fatalité. Personne ne peut détruire notre parti, car notre parti est un grand parti qui est fondé d'abord sur des idées. Il défend des valeurs. Et les femmes de Guinée ont compris et épousé ces valeurs qui sont devenues aujourd'hui des forces, forces matérielles effectives. Le parti compte beaucoup sur vous pour, le, pour les prochaines étapes du combat politique. Et comme l'a dit Nelson Mandela, c'est la lutte qui libère. Donc, je vous exhorte encore à plus de courage et de détermination pour continuer le combat. Vive l'UFDG, vive le président Mamadou Selouda Lendjallou, vive la paix, la justice et la démocratie dans notre pays. Merci, Merci à madame la présidente du Conseil national des femmes de l'UFDG. Tout à l'heure, je parlais donc de Coloma 3. Il s'agit plutôt de Coloma 1. Donc, Mamadou Diallo, est, le, est le et fédéral de euh, Ratoma 1, et non 3. Donc, euh, voilà, toutes mes excuses, je lui présente mes excuses. Et aussi, à vous qui nous suivez, on va recevoir docteur... Euh, honorable docteur Fofana, comme vous l'aimez, comme nous l'aimons. Hein? Euh, alors, on me dit... Donc, Elage, euh, docteur honorable Fode Oussou Fofana, vice-président. Merci. Monsieur le président de la Silvana mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord m'incliner je vends, vous tous, pour nos frères, nos militants, qui ont été emprisonnés ici et sous l'étendue du territoire national. J'ai aussi une pensée très humaine pour nos différents responsables qui sont emprisonnés. Et qui sont à la maison centrale les militants du fdg les militants de l'anad et du fndc je voudrais ici parler de monsieur le vice-président chérif pas vice-président de l'ufdg un homme âgé de 113 ans qui est en prison il voulait saluer le courage de son épouse, notre présente des femmes. Une pensée pour l'honorable Ousmane Gawal et celle de Baldé, le maire Aboulaye Ba de Kindia, le président Etienne Soropoudi, le vice-maire Ismail Kondé de Matam, le camarade Founiki Mange du FNDC, Madik sans frontières. Je pense aussi à des centaines de militants anonymes, qui sont aussi emprisonnés. L'UFDG est un parti démocratique qui a l'aspiration et la volonté d'insérer durablement la démocratie et l'état de droit dans notre pays. C'est pourquoi notre parti, notre grand parti, ne doit pas être un terrain de charge aux sorcières. Monsieur le Président, l'UFDG est en train de passer des moments difficiles, c'est vrai. Mais dans ces, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire Quelle doit être notre attitude Quel doit être notre comportement À mon avis, la première solution, c'est l'unité. L'unité entre les dirigeants L'unité entre les militants L'unité entre les militants et les dirigeants. Nous devons en ce moment, tailler tout ce qui nous divise, nous donner la main derrière le président et la cellule d'Alain Gallo. Deuxième chose, il faut qu'on profite de ces situations de pandémie pour voir que nous sommes un grand parti et que demain, nous sommes prêts à gouverner. C'est pour ça que je lance un appel à la réflexion. Demandez à tout le monde, des comités de base, des fédérations, des différentes fédérations de l'extérieur, des gens qui nous écoutent, pour que demain, lorsque le président Selou sera à Secritoria, qu'on ne passe plus de temps à réfléchir quest ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe dans le pays, dans tous les domaines. Si vous prenez les infrastructures, il faut qu'on commence à réfléchir pour poser quelles sont les faiblesses, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait. Et lorsqu'on va arriver au pouvoir, qu'est-ce que nous allons faire On a la chance d'avoir le président lui qui a l'expérience, qui a déjà géré, qui n'a aucun problème pour gérer. Mais nous autres responsables, nous devons nous consulter, profiter tous les jours pour réfléchir, pour trouver des solutions à tous les problèmes qui sont posés à ce pays, pour pouvoir sortir ce pays de ces situations. Je voulais vous inviter à ce travail de réflexion, de compréhension, d'unité. C'est avec ça que nous pouvons avancer. Monsieur le Président, l'UFDG est un grand parti et vous êtes un grand leader. Nous disons ce qui se passe, nous avons écouté certaines personnes qui amènent le débat, qui font des débats de caniveau. Les responsables qui sont en prison, nous savons tous ce que nous faisons. Donc, ce n'est pas la peine d'écouter des gens qui passent dans la radio pour dire que l'UFDG ne fait rien pour les prisonniers. Heureusement que ces gens n'ont encore rien compris. Ils ne savent pas quelle est la base de l'UFDG, ils ne savent pas c'est quoi l'UFDG. Nous devons tous ensemble, comme je vous ai dit tout à l'heure, réfléchir et essayer de comprendre que certains partis politiques non d'adversaire que le, le président Céludalin qui est devenu euh, l'adversaire qui est devenu leur projet de société. Ces partis politiques, il ne faut pas encore les écouter. On a vu des discours. Des discours, comme je vous ai dit, des discours de caniveau. À l'UFDG, notre valeur, ce que nous défendons, ce, ce pourquoi pourquoi nous nous battons, c'est défendre la dignité du citoyen. quand nous entendons certaines personnes aller sur le terrain essayer de dire que parce que tel a tel nom et n'a pas le droit d'avoir ça je dis que c'est humiliant à l'UFDG nous défendons l'être humain quel que soit ce que tu es quel que soit le nom que tu as quel que soit ton origine ce qui compte pour nous c'est ce que toi même tu es si tu es un homme bien, un homme digne, un homme respectable, qui respecte la parole, qui est un homme de confiance, tu mérites respect et considération, quelle que soit l'origine de tes parents. Le président Célu nous a enseigné ça. Et c'est pour cette raison que nous disons que la politique ne devait pas être la politique des débats de caniveau jusqu'à aller attaquer l'intégralité, la dignité d'un citoyen. Tout le monde reste, mérite respect et considération. Monsieur le Président, mes chers amis, si nous les Guinéens, nous sommes incapables pour X raisons d'établir la démocratie dans notre pays, alors nous renoncerons par voie de conséquence à notre qualité d'homme, c'est-à-dire nous renoncerons à notre droit à la liberté, notre droit à la prospérité. Face aux épreuves que nous vivons, tous les Guinéens doivent s'unir pour le changement et l'UFDG doit être en avant doit être l'acteur clé de ce changement je n'ai pas besoin monsieur le président de vous rassurer que tous les responsables que nous sommes nous vous faisons entièrement confiance la fierté que vous pouvez avoir et je vous le répète tous les jours monsieur le président c'est d'être sûr et convaincu et je vais le répéter régulièrement aucun des responsables de l'UFDG ne sera débauché L'UFDG ne sera jamais comme aucun autre parti. Les responsables que vous avez là vous font confiance, ils font confiance à votre leadership, ils sont prêts à se battre derrière vous pour que ce pays soit un pays où les Guinéens seront traités sur le même pied d'égalité. Je voudrais donc vous remercier et vous inviter à l'unité, vous inviter à la réflexion, vous inviter au travail. Nous devons profiter de cette pandémie pour prouver que demain nous sommes capables de diriger ce pays. Nous devons à partir de maintenant aller essayer d'identifier les meilleurs enseignants, les meilleurs agriculteurs, les meilleurs professeurs, les donner le travail et pour qu'on puisse avoir un document efficace, un document bien qui va nous permettre, lorsque le président sera là, de gouverner derrière lui. Monsieur le président, je vous remercie de votre attention. Merci, merci à monsieur le vice-président chargé des affaires euh, juridiques et sociales, docteur Fodé oussou Foufana. Donc, euh, en attendant de recevoir le président euh, élu, M. Diallo, nous allons souffler une minute, une minute, le temps pour nous euh, de régler un tout petit détail. Je rappelle simplement qu'à l'instant, nous sommes euh, 7201 personnes en ligne qui nous suivent. Pardon, 7.235, ah ben voilà, donc, ben ça évolue, le flux évolue, 7.239 personnes en ligne en l'instant, alors, 249 je dis, hein, 249 maintenant. Donc, euh, nous remercions toutes ces personnes-là qui ont pris le temps de nous suivre et qui nous suivent. Donc, euh, tout à l'heure, ça va être le président Seloudalindialou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 Merci, voilà, merci pour votre patience, merci euh, aimable militant et sympathisant. Oui, vous êtes aimable parce que vous prenez votre temps, vous êtes euh, plus de 7000, alors euh, nous ne pouvons que vous remercier et, et vous encourager davantage. Je vous annonçais donc, euh, je vous l'annonçais, monsieur le président élu de la République de Guinée, c'est vrai, nous n'exerçons pas le pouvoir, mais nous avons bénéficié de l'onction du peuple Donc, nous recevons, monsieur Seldalindjalo, président. Oui, j'allais vrai. Très bien. Euh, je voudrais... J'aurais l'opportunité de m'adresser tout à l'heure aux militants et sympathisants du parti. Mais j'ai un message à délivrer au Guinée. Je vais délivrer ce message. Guinéennes, guinéens, chers compatriotes, la, la situation de notre pays me paraît suffisamment grave pour que je m'adresse à vous. Elle est si grave qu'elle interpelle chacun de nous à la crise économique engendrée par la mauvaise gouvernance et aggravée par la crise politique. N'est de l'obstination. Je préfère technique. Je vais peut-être prendre ici, c'est plus facile. Hein, parce que... Je disais que la situation de notre pays est si grave qu'elle interpelle chacun de nous. À la crise économique engendrée par la mauvaise gouvernance et aggravée, et aggravée par la crise sanitaire, c'est ajouter une crise. Je vais faire ici, après on verra. Les deux. Oui, ok. Oui. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, le message que je vais délivrer, je l'ai écrit. Parce que c'est tellement important pour moi.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 Les Guinéens subissent, dans la douleur, les conséquences de cette triple crise. La crise sanitaire, qui s'aggrave avec une deuxième vague du Covid-19 et une propagation effrénée du virus à Conakry et à l'intérieur du pays, entraînant la saturation des centres de traitement et l'impossibilité d'isoler et de prendre convenablement en charge tous les malades. La crise politique, entraînée par les violences perpétrées avant, pendant et après le coup d'état constitutionnel du 22 mars et le hold-up électoral du 18 octobre 2020. Ces violences, comme vous le savez, ont provoqué des centaines de morts dont certains ont été nuitamment enterrés dans des fosses communes en pleine forêt à zéro Ces violences ont également provoqué des centaines de blessés par balles, des arrestations et de séquestrations massives d'innocents dont certains sont morts en prison faute de soins. La crise économique marquée notamment par une baisse drastique des revenus des ménages, une aggravation du chômage et une flambée des prix des darrés de première nécessité, conséquence directe de la dépréciation de la monnaie nationale, la fermeture des frontières et l'augmentation fantaisiste des impôts et des taxes. Alors que les populations peinent à faire face, à cette avalanche de malheur, voilà qu'Alpha Condé et son clan mobilisent bulldozers, gradaires, pelles mécaniques pour aller à l'assaut des maisons d'habitation et des commerces des pauvres citoyens, faisant des centaines de sans-abri, dont la plupart se trouvent aujourd'hui privés de leur seule source de revenus. Ce qui est révoltant, c'est que cette opération est menée dans un contexte de crise aiguë et sans aucun programme d'aménagement des voies publiques et des terrains libérés par le déguerpissement. Mes chers compatriotes, c'est le citoyen dans l'homme politique que je suis qui tient à s'adresser à vous pour exprimer sa solidarité avec toutes les victimes de ces multiples crises et vous dire que les misères que nous vivons ne sont pas une fatalité mais plutôt la conséquence d'une mauvaise gouvernance et d'un manque de vision et d'humanisme de nos dirigeants. Face à cette situation, beaucoup d'entre vous se demandent aujourd'hui à quel sein se vouer. Je ne m'adresse donc pas à vous parce que j'ai été empêché une fois de plus de voyager ou parce que mon siège et mes bureaux sont, sans aucune base légale, fermés et occupés par les forces de défense et de sécurité, ou parce que les militants de mon parti et mes proches collaborateurs sont arbitrairement détenus à la maison centrale. Derrière toutes ces exactions que subissent l'UFDG, l'ANAD, le FNDC, il y a une volonté d'Alpha Condé de rendre irréversible son troisième mandat. Illégale, et de soumettre notre pays à une dictature qui confisque nos droits et libertés et détourne nos richesses au profit de l'élite dirigeante. Ma parole aujourd'hui convoque donc notre humanité. Oui, notre humanité, celle de toutes nos communautés ethniques, de toutes nos formations politiques et de toutes les organisations de la société civile que compte notre beau pays. J'en appelle à ce qui nous lie et qui peut nous unir. Les valeurs que nous partageons, notre désir de vivre ensemble, décemment, sur la terre de nos ancêtres, notre aspiration commune au progrès, à la justice et à la paix. Ne soyons plus des spectateurs passifs d'une déshumanisation, déshumanisation de notre société. Diriger un rang de politique publique. Regardons notre misérable condition économique et sociale. Les difficultés pour se nourrir, se loger ou se vêtir, l'absence d'hôpitaux décents, la vétusté des infrastructures scolaires et la faiblesse du niveau de l'enseignement, la dégradation des routes, les conditions de vie pénibles de nos retraités, le chômage de nos jeunes qui les oblige souvent a emprunté le chemin périlleux de l'émigration. Les violences de toutes sortes faites aux femmes, la faillite de l'État et l'instrumentation de la justice, l'abandon dans un état de dignement total des personnes déguerpies. Concernant cette opération de déguerpissement, est-ce le sens de gouverner autrement que de détruire sans aucun dédommagement, sans aucun plan de réaménagement des maisons et des boutiques acquises pendant de longues années de labeur. Mes chers compatriotes, l'enjeu va au-delà des persécutions que subissent les opposants au troisième mandat, notamment les partisans et cadres de l'UFDG, de l'ANAD et de l'FNDC. Il s'agit de prendre conscience du, du profond mépris d'Alpha Condé, pour les Guinéens qu'il identifie avec son arrogance habituelle aux tortues qu'il faut brutaliser pour qu'elles avancent. Nous ne sommes donc plus dans une relation de gouvernants et de gouverné. Non, le contexte actuel de répression et de contraintes que celle-ci exerce sur nos esprits nous montre que nous sommes face à un rouleau compresseur au service d'un pouvoir despotique prendre la parole aujourd'hui. C'est aussi pour nous dire que nous ne sommes pas condamnés à subir cette folie du pouvoir et ses conséquences que sont la déshumanisation sociale, le sous-développement économique et l'enterrement de l'état de droit. À ce désir insatiable de dominer que nourrit Alpha condé et son clan qui confisquent à leur profit personnel nos richesses, nous pouvons opposer la force du droit et de notre dignité. Je ne parle donc pas pour revendiquer ma liberté brimée, mais pour vous dire qu'il y a pire que la privation de la liberté. C'est l'arrogance assumée à l'égard de la population guinéenne meurtrie par un État devenu tyrannique. Or, sommes-nous prêts à vivre dans le mépris et dans le déshonneur Voulons-nous voir notre dignité niée, nos droits bafoués Telles sont les questions que nous pose aujourd'hui Alpha Condé. Je ne crois pas me tromper en disant que la, refont, la réponse du peuple de Guinée est non. Et parce que tel est le cas, assumons notre réponse comme ce fut le cas en septembre 1958. Exigeons en exploitant toutes les ressources du droit et de la non-violence la fin de la tyrannie la fin de la tyrannie et donc la libération des prisonniers politiques l'alternance démocratique la séparation des pouvoirs et l'indépendance des institutions notamment la justice et l'exécutif la gestion des ressources publiques au profit non pas de l'élite dirigeante mais de toute la nation je voudrais aussi dans ce discours au peuple de Guinée lancer un appel citoyen à notre armée et aux forces de défense et de sécurité, je leur demande d'assumer la mission républicaine. Leur mission républicaine, celle de protéger le peuple. Mes chers frères en uniforme, écoutez votre peuple. Entendez ses souffrances. Regardez les visages émaciés dont les aspirations au bien-être sont niées. Ce sont vos enfants, vos parents, et vos proches qui du tréfonds de l'abîme exigent de vous d'assurer leur sécurité de veiller au respect de leurs droits et de faire preuve de discernement et de retenue dans vos missions de maintien d'ordre mes chers compatriotes je voudrais terminer mon adresse par une exhortation au rassemblement et à la mobilisation le rassemblement pour mettre en échec la politique de division susciter et encourager par Alpha Condé, consistant à opposer les ethnies les unes aux autres. Le rassemblement et la mobilisation de tous ceux qui veulent œuvrer à la refondation de l'État, à la promotion de la réconciliation, de la démocratie et de la solidarité dans le respect des droits et libertés de tous les fils de la nation. C'est pourquoi j'invite encore une fois tous les Guinéens attachés à ces valeurs et conscient des risques et menaces que la politique actuelle d'Alpha Conde fait peser sur notre devenir commun, à se mettre ensemble pour sauver notre pays. Tous ensemble, sauvons la Guinée. Vive la Guinée, je vous remercie. Alors, M. le Président, nous avons promis donc aux militants et aux sympathisants, mais aussi à, à d'autres qui ne sont pas militants mais qui regardent cette assemblée générale, Grâce à Internet. Alors, nous avons de nombreuses questions. Nous avons de nombreuses questions. Vraiment, il y a à peu près, à peu près euh, 72 ou 73 personnes qui ont écrit, mais nous avons recensé essentiellement deux questions. Alors, la première est de Elage euh, Oudi Mamourousso depuis la France. À quel niveau se trouve notre plainte contre la fermeture de nos bureaux Et la seconde, de Condé Abouakar de Luanda. Que pensez-vous de l'annonce faite par Alpha Condé D'indemniser les citoyens déguerpés. Oui, je crois que notre plainte liée à la récupération de nos locaux, vous savez, lorsque la plainte a été déposée en première instance, les juges étaient complètement déroutés parce qu'il n'y avait pas d'acte, ni administratif, ni légal, qui ferme nos bureaux. Alpha Condé a décidé d'envoyer la brigade mixte pour forcer les portes de nos bureaux, prendre nos ordinateurs, casser tout ce qu'ils pouvaient, fermer les bureaux et les faire occuper. Donc, en première instance, on a demandé à nos avocats à mieux se pourvoir. De toute façon, il n'y avait pas une base légale sur laquelle il fallait statuer. Donc, ils allaient en appel en appel aussi, ils ont dit bon que les bureaux sont fermés pour des raisons de sécurité. On a fait encore appel, on attend la suite. C'est tout ce que je peux dire, les avocats suivent ça de près. Alors l'autre deuxième question. Oui, vous savez que nous avons été les premiers à dénoncer cette opération et même dans ce discours, vous avez suivi. Alpha Condé n'a aucun programme d'aménagement. De la voie publique et des terrains qui sont en train d'être libérés par ce déguercissement forcé. C'est la haine. On dirait qu'il veut sanctionner les Guinéens pour n'avoir pas voté pour lui le 18 octobre. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment on peut sur la route de Dibrika. 20 mètres à droite, 20 mètres à, droite, à gauche, casser tout. Les gens étaient là avant la route. J'ai interrogé une famille, c'était là avant la route. Elle était de 6 mètres au début, elle n'était pas bitumée. À l'abitument, on a élargi à 7 mètres. C'était leur champ, depuis des millénaires. Personne n'est venu leur dire que la route maintenant c'est 50 mètres. On voit arriver des bulldozers pour casser tout. J'ai dit qu'une armée d'occupation ne ferait pas pire. Aujourd'hui, lorsque vous sortez, vous allez dans ces coins, vous vous rendez, vous êtes en train de vous interroger parce que nous ne sommes pas en état de guerre. Lorsque vous savez que c'est vos compatriotes qui sont là, qu'ils tirent l'essentiel de leurs revenus de ces boutiques, de ces kiosques, on détruit tout sans préavis, sans indemnisation. C'est illégal. L'État peut récupérer un domaine, même si c'est la propriété privée d'un citoyen, pour cause d'utilité publique, après une juste indemnisation. Si à la cause d'utilité publique, elle est établie, elle est mise en évidence, l'État peut venir vers le propriétaire, négocier la récupération. Et lorsque dans les projets de développement, les bailleurs de fonds étaient particulièrement attachés à l'indemnisation de tous les propriétaires de biens que la libération d'une voie habituelle par exemple aurait exigé quel est le mot de on te demande, c'est pas le moment de vérifier si tu es propriétaire ou tu avais une autorisation d'occuper si l'aménagement de la voie exige que tu libères une partie alors que tu avais un kiosque ou un arbre fruitier la loi commande eux qu'on Mais ici, ce qu'on a vu, c'est la haine. Il y a des maisons qui étaient loin de l'emprise de la voie. Le problème, c'est que l'État n'a aucun projet. Donc, nous avons été les premiers à dénoncer cette situation. Et naturellement, lorsque l'UFDG parle, on en tient compte. Alpha dit, bon, on va indemniser ceux qui ont des papiers. Si, si notre discours peut permettre à indemniser vraiment, ça sera, aura été bon, qu'il faut dénoncer, parce que ce n'est pas légal, ce n'est pas juste et c'est inhumain. Nous sommes en crise, triple crise, crise sanitaire, crise économique, crise politique. Ce n'est pas le moment qu'il faut choisir pour venir détruire les sources de revenus des pauvres militaires. Donc ça, si Alpha veut indemniser, mais c'est à mieux. Mais, euh, déjà, on doit évaluer avant de détruire, pour que l'indemnisation repose sur une valeur axe approximative du bien qui est détruit. Ce qui n'est pas le cas. Maintenant, comment il va indemniser Il n'a même pas la possibilité, s'il avait la volonté, je doute, de sa volonté. Mais c'est ça, alors, si les, normalement, c'est illégal, lorsque vous venez faire déguerpir quelqu'un, comme les gens de Dibreca qui étaient là avant l'arrivée de la route, c'était leur champ, c'était leur plantation. On a dit la route, c'est cette mer, ils ont reculé. On vient, on leur dit, après, depuis février là, que c'est 50 mètres. Et toutes les, mais, toutes les maisons d'habitation, tous les kiosques ont été déquidés comme ça. Bien. Oui, mais voilà, parce que Caporo, il a fait la même chose à Caporo. Sans achar avec un acharnement, une méchanceté, une haine visible. Que comme c'était au lendemain des élections locales et que Caporon n'avait pas voté pour lui, c'était une sanction qu'il était en train d'infliger. Ce n'est pas un homme d'État. L'homme d'État a pitié des citoyens guinéens, quelle que soit leur appartenance politique. Mais ça, ce n'est pas Alpha Condé, malheureusement. Alors, Faudet Oussou a demandé, euh, je sais qu'il y a une autre question, ça euh, rapport à l'actualisation de notre programme. Mais il faut dire que depuis 2010, l'UFDG a un programme. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. Avant euh, d'aller à la conquête du pouvoir, nous avions élaboré un programme. En 2020, on a actualisé ce programme. Il faut que les gens soient sûrs que nous sommes prêts à gouverner demain. Mais il faut toujours remettre en cause, parce qu'il y a des développements dont il faut tenir compte, euh, des situations qu'il faut intégrer. Euh, mais sinon, je vais vous dire qu'avec Kalimoudou, on avait élaboré déjà pour les routes, je, je vais rappeler. On avait un programme sectoriel de transport qui visait à désenclaver par une route butumée l'ensemble des préfectures de Guinée. Ça fait environ 2000 km. Actuellement, le, euh, le stock de routes butumées, c'est 2000 km. C'est qu'on a laissé. Alpha n'a pas fait 2 km. La, le seul rajout, ça a été Zérecoré, Béla, c'est Rio Tinto qui a fait. Il n'y a pas 2 km de plus. Ils même pas pu entretenir le stock qu'ils ont hérité du président général en compte mais ils n'ont pas fait 2 km de nouvelles routes. Alors nous, il y avait un programme d'entretien de ce qui existe, les 2200 km, et ensuite il y avait 2000 km à ajouter. Et ces 2000 km, je peux vous les citer, vous quittez le Yomou, vous venez à Kankan, ça fait environ 482 km. Vous quittez Kindia, vous allez à Gawal, ça fait environ 270 km. Vous quittez la baie, vous allez à Sigiri, via Kubia et Dingirai, ça fait 402 km. Et puis, il reste maintenant les petits tronçons que vous alliez faire, c'est-à-dire Miskrima vous pouvez faire à d'Ingraï et il y avait je viendrai sur les routes inter tout cette après vous prenez Popodra Liluma, vous faites Taramba l'Ikoubiya et puis vous faites finalement vous avez Bokeh Gawal alors si vous faites ça toutes les préfectures sont désenclavées il y avait les routes inter -état. pour certains il y a des projets qui avaient déjà euh, les, les dossiers d'appel d'offres comme Bokeh Kebo hein, l'abbé Mali Kidougou et vous avez Lola dadané et, et puis, vous avez cancan dîner qu'on avait lancé avant de quitter avec la Côte d'Ivoire. Patrick Hachi, l'actuel Premier ministre, était le ministre des Infrastructures. Nous sommes allés négocier ça. On a même été financé l'étude sur un PTF, c'est-à-dire sur, un, sur des fonds qui étaient destinés au projet urgent. Donc, si vous faites ça, vous avez désenclavé le pays avec ses pays voisins. Vous avez désenclavé toutes les préfectures avec des routes vétues. Il restera des choses à faire mais il y a l'entretien donc c'est ça, nous sommes prêts sur, sur ce point si on arrive au pouvoir on va dire comment on fait les 2000 kilomètres on va faire une réunion des bailleurs de fonds pour financer ça très rapidement, on en a l'expérience aussi, ah ouais et aussi. Ah ouais bon il bon, bon. y, y a autre chose il y a autre chose dans le secteur de santé du tourisme y avait, on a déjà nos cadres réfléchis mais on va actualiser en permanence et ça pour que le jour où nous pouvons récupérer notre victoire, bien entendu, que se mettre directement à l'œuvre. On a l'expérience, on connaît les bailleurs de fonds. Nous huissons là d'une grande crédibilité. Kalemoud et moi et d'autres qui vont nous rejoindre dans cet exercice-là. Sorel aussi, il a une grande expérience des bailleurs de fonds. Il était déjà directeur à la Banque africaine de développement. Il y a d'autres, vous connaissez mon cher Alain, il connaît tout ce qui est pêche maritime et continentale. Et donc, on a tout... Tout est prêt, mais on va réfléchir. C'est bon. Alors donc, je vous remercie bien et puis bon, je salue tous les militants et sympathisants de l'UFDC pour l'intérêt que vous avez porté à cette assemblée virtuelle. Et comme je vous ai dit, la dernière fois, on s'est jeté dans l'eau sans avoir suffisamment préparé, mais va améliorer au fur et à mesure. Merci beaucoup.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 Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Surprise, on a fait dans les une de base réussis, contrairement bon à la qualité de, de la production port, que l'on a aujourd'hui, devrait développer. Alors, euh, nous n'avons plus qu'à vous remercier et vous souhaiter bonsoir, euh, où que vous soyez et bonjour. Pour...